La ressourcerie, c'est un endroit où les objets deviennent trouver une deuxième vie. Après c'est l'univers de l'objet, on va essayer d'être le plus efficace pour comprendre quelle est son utilité actuelle, comment il pourrait être déjà réutilisé tel quel, ou il a besoin d'un petit coup de nettoyage ou d'une petite réparation. Et après on va se poser la question, si jamais vraiment on ne peut pas le réemployer tel quel, eh ben, S'il ne pourrait pas servir à quelqu'un pour euh, être transformé euh, et servir à, à, à autre chose. Donc, euh, la ressourcerie, ça crée de l'emploi local non délocalisable. Ça permet de créer de la richesse, de l'économie, de l'activité. Euh, L'usine où la ressourcerie est installée, c'est une ancienne usine textile qui a fermé dans les années 2000. Ici, il y avait plus de 100 personnes qui travaillaient. Et euh, c'est aussi, symboliquement, euh, partir de, de, nos, de nos cicatrices de territoire pour en refaire une, une activité, euh, quelque chose de vertueux. Il n'y a pas besoin d'aller acheter un vélo neuf euh, qui vient de je ne sais où euh, pour rouler en vélo, quoi. vraiment. Donc ouais, moi je vois vraiment ce sens-là, c'est très cohérent avec la manière dont je me déplace et euh, ce que j'aimerais bien inciter, on va dire, dans la société, quoi. Les gens roulent à vélo et qu'ils laissent leur voiture et qu'ils se rendent compte que bah, ça coûte beaucoup beaucoup moins cher. C'est un théâtre de l'objet permanent. Tout ce qui se fait, on, on voit nos gadgets, nos dérives de société. La machine à laver qui durait 50 ans parce qu'elle n'avait pas d'obsolescence programmée et toutes celles qui arrivent avec l'obsolescence programmée. Enfin, on est dans les coulisses de nos sociétés de consommation, donc c'est une folie, c'est une pure folie. Euh, donc vaut mieux voir ça d'un point de vue artistique que comme ça, parce que sinon on peut, euh, la tête peut trop vite chauffer. Mais alors, ça guérit beaucoup de gens sur trop de matière. Euh, du coup, les gens ils viennent apporter leur objet en disant merci, finalement, de nous permettre de créer de la place chez nous. Maintenant, le luxe, ça va être un peu d'avoir de la place. On, on attend l'aboutissement un peu. Euh, l'excès d'une société d'accumulation de, de matière, de gadgets. Si un jour vous prenez conscience de quelque chose et vous auriez beau euh, toute votre vie essayer de l'effacer à partir du moment où vous l'avez vu, vous ne pouvez plus jamais l'oublier. Moi j'ai vu que c'était possible et, et que, euh, quitte à être sur cette terre, euh, je préférais à, que euh, ma vie ait un vrai sens plutôt que d'être là juste euh, en touriste.